L'avant-bras possède une vingtaine de muscles répartis en trois groupes. Un groupe antérieur, un groupe latéral et un groupe postérieur. Sur cette coupe transversale passant par l'avant-bras, on reconnaît l'ulna, indiqué ici par une flèche bleue, et le radius, indiqué ici par une flèche verte. Les deux os sont reliés par la membrane interosseuse antibrachiale, marquée ici en jaune. Donc, on distingue trois loges musculaires. Une loge musculaire antérieure, marquée en rouge, en avant, du radius du luna et de la membrane interosseuse une loge musculaire postérieure en vert située en arrière du radius du luna et de la membrane interosseuse et enfin on distingue une loge musculaire externe indiqué ici en rose. La loge antérieure contient huit muscles, disposés en trois plans, de la superficie à la profondeur. Nous avons le premier plan au plan superficiel. Il contient les muscles dites épétrocléens, ayant tous la même insertion d'origine, par un tendon commun. Le deuxième plan au plan moyen, il contient un seul muscle. Le troisième plan ou le plan profond, il contient trois muscles. Le plan superficiel de la loge antérieure contient quatre muscles. Ce sont les muscles épitrocléens ou muscles épicondyliens médiaux. Ce sont les muscles rond ou pronateurs terrestres. Le muscle fléchisseur radial du carpe ou muscle flexor carpi radialis. Le muscle long palmaire ou muscle palmaris longus. Et enfin, le muscle fléchisseur unaire du carpe ou muscle flexor carpi unaris. Le muscle pronateur terrestre. C'est le muscle le plus externe du muscle épitrochléen. Il naît par deux chefs. Un chef huméral sur la face ventrale de l'épicondyle médial, marqué ici par une flèche bleue, et un chef, une nerf au niveau du processus coronoïde. De luna, On le voit ici indiqué par une flèche verte. Son corps musculaire est oblique en dehors et en bas. et il se termine au niveau de la face latérale du tiers moyen de radius, indiqué ici par une flèche bleue. Le muscle pronateur terrestre est énervé par le nerf médian, marqué ici en vert. Comme son nom l'indique, c'est un muscle pronateur de l'avant-bras, c'est-à-dire il imprime à l'avant-bras un mouvement de rotation qui porte le pouce en dedans et la paume de la main en arrière. Sur ce dessin anatomique à la craie euh, du muscle pronateur terrestre, il prend origine au niveau de l'épicondyle médial, à ce niveau, par son chef huméral et au niveau du processus coronoïde du l'UNA, le chef lunaire, qu'on ne voit pas ici, il est caché, c'est à ce niveau ici, marqué par cette flèche verte. Le muscle il a un trajet oblique en bas et en dehors. et se termine au niveau de la face latérale du tiers moyen de radius, à ce niveau. Le deuxième muscle de plan superficiel de la loge antérieure est le muscle flexor carpi radialis. C'est un muscle situé en dedans de rang pronateur, il naît de la face antérieure de l'épétroclé de l'humérus, indiqué ici par une flèche bleue. Il a un corps musculaire fusiforme presque vertical, un peu orienté en bas et en dehors. Il se termine au niveau de la base du deuxième métacarpien indiqué par la flèche verte, et avec une extension au niveau de la base de troisième métacarpien, indiqué par la flèche verte. Ce muscle est énervé par le nerf médian, indiqué ici par des flèches jaunes. Le muscle flexor carpi radialis est un muscle fléchisseur de la main sur l'avant-bras. Il permet aussi l'abduction de poignet. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle flexor carpi radialis, il prend naissance au niveau de l'épitroclé, marqué ici en vert il a un corps musculaire fusiforme en rouge et une partie distale tendineuse qui se termine au niveau de la face antérieure de la base du de deuxième métacarpien et il envoie aussi une expansion étroite immense sur la base de troisième métacarpien. Le troisième muscle de ce plan superficiel est le muscle palmaris longus ou muscle long palmaire. Ce muscle prend origine au niveau de l'épicondyle médial de l'humérus indiqué ici par une flèche bleue. Ce muscle, il a un corps charnu fusiforme et vertical, et il se termine par un tendon qui s'épanouit dans la ponivrose palmaire superficielle, indiqué ici par la flèche verte. Le muscle palmaris longus est énervé par le nerf médian. Ce muscle permet la flexion de la main sur l'avant-bras. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle palmaris longus, on voit que le muscle prend naissance au niveau de les pétroclés du lumérus. Il a un corps musculaire fusiforme et dans son tiers supérieur marqué ici en rouge et tendineux dans ses du tiers inférieur marqué ici en vert. Et on remarque que son tendon terminal il s'épanouit en éventail, en avant du ligament antérieur du carpe, ou le rétinaculum des fléchisseurs. Le dernier muscle de plan superficiel est le muscle fléchisseur, une nerf du carpe, au muscle flexor carpi, une narice. Ce muscle s'attache en haut par deux chefs, un chef qui s'insère sur l'épétroclé, indiqué ici par la flèche verte, et un chef une aire qui s'insère sur l'olécrane et le bord postérieur du lunat, indiqué ici par des flèches bleues. Il a un corps musculaire vertical qui recouvre la partie interne de l'UNA. Le muscle se termine par un tendon sur le pisiforme, indiqué ici par la flèche noire, sur l'amulus de l'amatome, indiqué ici par la flèche verte, et sur la base du cinquième métacarpien, indiqué ici par la flèche jaune. Ce muscle est énervé par le nerf, une nerf. Le muscle flexor carpeunaris permet la flexion du poignet. Il est aussi adducteur de la main ou ce qu'on appelle l'inclinaison unaire. Sur le dessin anatomique à la craie du muscle flexor carpi unaris, on voit que ce muscle prend origine par deux chefs, un chef huméral au niveau de l'épée troclée et aussi un chef unaire au niveau de l'olécrane et le bord postérieur de l'ulna puis il a un trajet vertical qui recouvre la partie interne de l'ulna et se termine par un tendon marqué ici en vert ce tendon qui se termine au niveau de et au niveau de l'amulus de l'amatome et la base du cinquième métacarpien. Alors sur ce dessin anatomique à la craie, on voit l'ensemble des muscles épétroclés qui ont pour origine l'épitroclé. Ils sont le muscle pronateur terrestre, le muscle flexor carpi radialis, le muscle palmaris longus et enfin le muscle flexor carpi ulnaris. Le plan moyen de la loge antérieure est occupé par un seul muscle. C'est le muscle fléchisseur commun superficiel des doigts. Le muscle fléchisseur superficiel des doigts ou muscle flexor digiterum superficialis prend origine par deux chefs. Un chef dit huméro cubital ou huméro unaire au niveau de l'épicondyle médial du l'humérus, indiqué ici par une flèche bleue et sur le processus coronoïde du lunat, indiqué ici par une flèche verte. Et un chef radial sur la face antérieure du radius, indiqué ici par des flèches rouges. Il présente également une arcade fibreuse concave en haut et en deux, qu'on voit ici en jaune, et qui réunit ces deux chefs, c'est-à-dire le chef huméro-unaire et le chef radial. Et cette arcade fibreuse ménage un important orifice qu'utilise le nerf médian et l'artère unaire. Ce muscle a un volumineux corps charnu qui va vite se diviser en quatre tendons pour le deuxième, troisième, et quatrième et cinquième doigt. Ces quatre tendons glissent sur la partie antérieure de l'avant-bras et rentrent dans le rétinaculum des fléchisseurs. Les tendons de ce muscle se terminent sur la base de la deuxième phalange des doigts longs. On voit ici, indiqué par des flèches jaunes. Concernant la terminaison euh, du tendon du muscle fléchisseur commun superficiel des doigts, et sur ce dessin anatomique à la craie, on reconnaît la première phalange, la deuxième phalange et la troisième phalange. Et on remarque que le tendon de ce muscle va se diviser en deux languettes, ici en vert, et suffixe sur les bords latéraux de la deuxième phalange. Alors, sur euh, ce dessin anatomique euh, à la craie, on reconnaît en vert le tendon du muscle fléchisseur commun superficiel en vert, qu'on voit ici, il va Suffixé sur les bords latéraux de la deuxième phalange ici, et à travers les languettes de ce tendon, il y a passage de tendon du muscle fléchisseur commun profond des doigts ici en rouge. C'est pour ça. On dit que le tendon du fléchisseur superficiel est un tendon perforé et le tendon du fléchisseur profond est un tendon perforant. Ce muscle est énervé par le nerf médian. Concernant l'action de ce muscle... Il permet la flexion de la deuxième phalange sur la première phalange. Le plan profond de la loge antérieure est constitué de trois muscles. Le muscle fléchisseur commun profond des doigts au muscle flexor digiterum profondus. Le muscle long fléchisseur du pouce au flexor pollicis longus. Et enfin le muscle carré pronateur au muscle pronateur quadratus. Le muscle fléchisseur coma profond des doigts prend insertion au niveau de la face entéromédiale de la diaphyse ulnaire, indiqué ici par des flèches rouges, et aussi sur la membrane interosseuse antébrachial, indiqué par une flèche jaune. Il a un corps musculaire fusiforme, vertical, et qui se termine par quatre tendons au niveau de la phalange distale des quatre doigts. On voit ici marqué par des flèches jaunes. Concernant l'énervation de ce muscle, il est énervé par le nerf médian, marqué ici en vert, pour le deuxième et le troisième doigt et par lunaire unaire marqué ici en vert pour le quatrième et le cinquième doigt. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle flexor digitorum profondus, on voit qu'il va prendre insertion sur la face médiale du luna, et aussi sur la membrane interosseuse antébrachiale, à ce niveau-là, qui entre l'UNA et euh, le radius. Il a un chef musculaire fusiforme qui va se diriger en bas et va se terminer par quatre tendons qui vont se fixer sur la base des phalanges distales des doigts longs de deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt. Ce muscle permet la flexion de la troisième phalange sur la deuxième phalange. Le deuxième muscle de plan profond de la loge antérieure est représenté par le muscle l'enfléchisseur de pouce ou le muscle flexor pollicis longus. Ce muscle prend insertion sur les trois quarts inférieurs de la face antérieure du radius, indiqué ici par des flèches bleues, et aussi sur la, le tiers externe de la face antérieure de la membrane interosseuse, qu'on voit ici indiqué par des flèches euh, vertes. Ce muscle a un corps fusiforme vertical qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base de la phalange distale du pouce, indiqué ici par une flèche jaune. Ce muscle est énervé par le nerf médian, qu'on voit ici en vert. Sur ce dessin anatomique du muscle flexor pollicis longus, on voit que ce muscle prend insertion sur la partie inférieure de la face antérieure du Radius et aussi sur la partie externe de la membrane interosseuse qu'on voit ici en jaune. Ce muscle il a un corps musculaire fusiforme d'accord, et, et à sa partie inférieure se termine par un tendon qui va se fixer sur la face palmaire de la base de la phalange distale du pouce. Le muscle l'enfléchisseur de pouce permet la flexion de pouce, c'est-à-dire la flexion de l'interphalangienne de pouce. Le dernier muscle du de plan profond de la loge antérieure est le muscle carré pronateur ou muscle pronateur quadratus. Ce muscle prend origine au niveau du quart inférieur du lunat indiqué ici par des flèches bleues, et il a un corps charnu qui est rectangulaire transversal et qui se termine au niveau du quart inférieur de radius, indiqué par des flèches vertes. Ce muscle est énervé par le nerf Médian. Sur ce dessin anatomique, le muscle pronateur quadratus ou carré pronateur est tendu entre les deux os de l'avant-bras. Il a pour origine le quart inférieur de la face antérieure de l'ulna, puis il se dirige horizontalement vers l'odeur avec des fibres musculaires transversales et se termine sur le quart inférieur de la face antérieure du radius. Alors comme son nom l'indique, le muscle carré pronateur permet la pronation, c'est-à-dire l'action de rotation de l'avant-bras vers l'intérieur, tournant la paume de la main vers le bas. La pronation. Maintenant, on va parler du muscle de la loge latérale de l'avant-bras. Cette loge est constituée de quatre muscles qui sont le muscle supinateur ou muscle supinateur, le muscle long-extenseur radial du carpe au muscle extenseur carpéradialis longus, le muscle court extenseur radial du cas, au muscle extenseur carpéradialis brivis, et enfin le muscle brachioradial ou muscle brachioradialis. Ces muscles sont appelés les muscles épicondyliens. Le premier muscle de la loge latérale, c'est le muscle supinateur. Et sur ce dessin anatomique à la craie, on voit que ce muscle présente deux chefs ou disposés en deux plans, un plan profond et un plan superficiel. Le plan profond est représenté par un chef, une nerf, qui s'insère sur la facette radiale du luna, d'accord On voit ici en rouge. Et les fibres charnues de ce chef euh, une aire, il va donc se diriger en dehors et contourne, on voit ici, contourne le col de radius et il se termine à la face antérieure de radius. le plan superficiel est représenté par le chef huméral qui va donc s'insérer sur l'épicondyle latéral du l'humérus et une insertion en arrière de plan profond donc il recouvre partiellement donc il recouvre partiellement le chef euh, une aire et s'insère ensuite sur la face antérieure de radius qu'on voit ici en rose au-dessus de la crête pronatrice. Il a une même disposition que le chef euh, une aire il va s'enrouler autour de col de radius. Alors, sur euh, cette coupe euh, transversale, euh, on reconnaît ici le radius, donc ici c'est le radius et l'ulna. On reconnaît aussi le faisceau, donc euh, ici c'est le faisceau profond, profond. Comme donc vous voyez sur cette coupe transversale, le faisceau profond du muscle supinateur s'insère sur la facette radiale de l'UNA à ce niveau et les fibres musculaires se dirigent donc en dehors, ils contournent le radius au niveau du col de radius et se terminent à la face antérieure de radius. Vous voyez sur ce schéma. Ensuite, on reconnaît le faisceau superficiel, donc faisceau superficiel de ce muscle et ces fibres musculaires vont donc s'insérer sur l'épicondyle les, les huméral et aussi sur la crête supinatrice du lune aussi, à ce niveau, et ces fibres aussi, elles vont se diriger en dehors pour se terminer aussi. Elles contournent, même direction, elles contournent le col de l'humérus pour se terminer au niveau du radius, la face antérieure du radius, comme vous voyez sur le schéma. Et entre le faisceau... Euh, superficielle et le faisceau profond, il y a passage de la branche postérieure du nerf radial à ce niveau. Donc, branche, c'est la branche postérieure du nerf radial. Le muscle supinateur est énervé par le nerf radial. Alors comme son nom l'indique, le muscle supinateur est un muscle purement supinateur, c'est-à-dire il porte le pouce vers l'odeur lors de la rotation de l'avant-bras avec coude fléché. Le deuxième muscle de ce plan, c'est le muscle long extenseur radial de carpe ou le muscle extenseur carpe radialis longus. Ce muscle euh, prend origine au niveau de l'épicondyle euh, latéral et s'insère au-dessus de cet épicondyle latéral, à ce niveau, marqué par une flèche bleue. Il a un corps musculaire qui est fusiforme et il descend verticalement et se prolonge par un tendon qui se termine au niveau euh, de la base du deuxième métacarpien, indiqué ici par une flèche verte. Sur ce dessin anatomique à la craie du muscle extenseur carpé radialis longus, on voit que ce muscle prend insertion à son niveau, c'est-à-dire au niveau au-dessus de l'épicondyle huméral. Puis il a un corps musculaire qui est fusiforme le long de la face de la partie latérale de la face postérieure du radius et qui se prolonge par un tendon qui va se terminer au niveau de la base du deuxième métacarpien, sur la face dorsale du deuxième métacarpien. Le muscle extenseur carpi radialis longus est énervé par le nerf Radial, indiqué ici par les flèches vertes. Parmi les actions de ce muscle, c'est l'extension de poignet. Il permet aussi l'abduction du poignet. Le troisième muscle de ce plan, c'est le muscle extenseur carpe radialis euh, brivis, euh, qui va de l'épicondyle latéral du l'humérus, indiqué ici par une flèche verte, et qui a un corps musculaire fusiforme qui descend en arrière du radius, en restant au contact du euh, muscle long extenseur radial du carpe ou muscle extenseur carpe radialis. Longus et Il va se terminer par un tendon qui, qui glisse à la face postérieure de l'extrémité distale du radius au niveau de la face dorsale du troisième métacarpien, indiqué ici par une flèche bleue. Alors sur ce dessin anatomique à la craie du muscle extenseur carpe radialis brevis ce muscle prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus il a un corps musculaire fusiforme qui descend le long de la face postérieure du radius et se termine par un tendon au niveau de la face dorsale du troisième métacarpien. Alors, ce muscle est énervé par le nerf radial, indiqué ici par des flèches jaunes. Ce muscle permet l'extension du poignet. Il permet aussi l'abduction du poignet. Donc ce muscle court extenseur radial de carpe ou extenseur carpe radialis brevis a les mêmes actions que le muscle extenseur carpe radialis longus. Le dernier muscle de plan latéral de l'avant-bras c'est le muscle brachioradialis. Ce muscle s'insère le long du bord latéral du tiers inférieur de l'humérus indiqué ici par des flèches bleues et de là, il descend à la face latérale de l'avant-bras et se termine par un tendon au niveau de la styloïde radiale indiqué ici par une flèche verte alors sur ce dessin anatomique du de muscle brachioradialis euh, on voit que il prend insertion sur le bord latéral de la diaphyse humérale, précisément au niveau du tiers inférieur et sur le septum intermusculaire externe de bras puis il a un corps musculaire fusifant d'accord, dessinant le modelé latéral du pli du coude. Il descend verticalement pour se terminer par un tendon au niveau du processus styloïde de radius. sur cette vue latérale du muscle brachioradialis, comme vous voyez, prend insertion sur le bord latéral du numérus et se dirige vers la radial à ce niveau. Le muscle brachioradialis est énervé par le nerf radial. Le muscle brachioradialis est un muscle fléchisseur du coude. Les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras sont disposés en deux plans, un plan superficiel et un plan profond. Le plan superficiel est constitué de quatre muscles. Le muscle inconné, le muscle extenseur commun des doigts, le muscle extenseur propre de l'auriculaire et le muscle extenseur unaire du carpe. On va commencer par le premier muscle de plan superficiel de la loge postérieure, c'est le muscle inconné. Ce muscle origine au niveau de la face postérieure de l'épicondyle du l'humérus qu'on voit ici indiqué par des flèches bleues et c'est un muscle qui oblique en bas et en dedans il a une forme euh, triangulaire à la face postérieure du coude et se termine au niveau de la face externe et postérieure de l'écran à ce niveau, indiqué par des flèches euh, vertes, et aussi il déborde sur le 1 quart supérieur de bord postérieur du cubitus, indiqué ici par des flèches jaunes. Alors sur ce dessin anatomique euh, du muscle inconné on voit qu'il s'insère sur la face postérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus. Il a un corps musculaire triangulaire et se termine au niveau de la face postérieure de l'écran et aussi sur... Le 1 quart supérieur de bord postérieur et de la face postérieure du lulna. Ce niveau. Et il est innervé par le nerf radial. Le muscle inconné permet l'extension du coude. Alors le deuxième muscle de plan superficielle de la loge postérieure c'est le muscle extenseur commun des doigts ou le muscle extenseur digitoron ce muscle prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral du l'humérus, indiqué ici par une flèche verte puis il se dirige verticalement sur la face postérieure, il a un corps initialement unique, puis il va se diviser en quatre et chacun se termine par un tendon qui descend à la face postérieure de l'avant-bras puis les quatre tendons glissent sur la face dorsale du poignet où ils sont recouverts par le retinaculum des extenseurs qu'on voit ici indiqués par une flèche bleue et se terminent, ces quatre tendons se terminent sur la base de la troisième phalange des quatre doigts longs, indiqués ici par des flèches jaunes. Alors sur ce dessin anatomique du muscle extenseur digiterum communis ou du muscle extenseur commun des doigts, on voit qu'il prend insertion sur l'épicondyle latéral du lumérus, il a un corps musculaire qui descend verticalement, qui est d'abord unique, puis il va se diviser en quatre tendons qui vont descendre à la face postérieure, de l'avant-bras, d'accord, dans sa partie basse, et les quatre tendons, ces quatre tendons, ils glissent au niveau du poignet, la face postérieure du poignet, et ils vont se terminer au niveau de la base de la troisième phalange des doigts longs. Ces quatre doigts longs, indiqués ici, par une couleur verte. Ce muscle est énervé par le nerf radial. Alors, comme son nom l'indique, il permet l'extension des quatre doigts, c'est-à-dire, il permet l'extension du de deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt. Le troisième muscle au niveau du plan superficiel de la loge postérieure de l'avant-bras, c'est le muscle extenseur du petit doigt ou le muscle extenseur digiti minimi. Ce muscle prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus. Il a un corps musculaire qui est fusiforme et vertical. Et qui, se, et qui se termine par un tendon qui s'unit au tendon de l'extenseur commun du cinquième doigt. Sur ce dessin anatomique du de muscle extenseur digiti minimi, ou muscle extenseur propre du cinquième doigt, il prend insertion au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus. Il a un corps musculaire qui fusiforme d'accord et qui va se terminer par un tendon d'accord ici il y a une particularité le tendon du muscle extenseur digiti minimi il va s'unir au voisinage du cinquième de la face dorsale du cinquième métacarpien ici ici le cinquième donc c'est le cinquième méta donc, à ce niveau, il va s'unir avec le tendon de l'extenseur commun des doigts destiné au cinquième doigt. D'accord Ici, je représente le tendon de l'extenseur commun destiné au cinquième doigt. Donc, ils vont s'unir pour former un seul tendon et qui va se terminer au niveau de la base de la troisième phalange. Donc il ne faut pas oublier que le muscle extenseur commun des doigts, il va donner donc, tendon pour le cinquième doigt, tendon pour le quatrième doigt, tendon pour le troisième doigt et tendon pour le deuxième doigt. Donc le cinquième doigt a la particularité d'avoir deux tendons extenseurs. Extenseurs propres l'extenseur commun ce muscle est énervé par le nerf radial ce muscle permet l'extension du cinquième doigt le dernier muscle de ce plan superficiel c'est le muscle extenseur une du carpe ou muscle extenseur carpi unaris. Ce muscle prend origine au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus, indiqué ici par une flèche bleue, c'est le chef huméral. Et aussi sur le bord postérieur de luna, c'est le chef ulnaire, indiqué ici par les flèches vertes. Et il a un corps charnu vertical vers le bas et qui se termine par un tendon au niveau de la face dorsale de la base du cinquième métacarpien, indiqué ici par une flèche jaune. Alors, sur ce dessin anatomique du muscle extenseur carpi unaris, il s'insère sur. L'épicondyle latéral de l'humérus, c'est le chef huméral, et aussi sur le bord postérieur de l'una, ou un chef lunaire. Il a un corps charnu qui est vertical il se dirige en bas pour se terminer par un tendon au niveau de la face dorsale de la base du cinquième métacarpien. Le muscle extenseur ulnaire du carpe est énervé par le nerf radial. C'est un muscle extenseur de poignée. Il permet aussi l'adduction du poignet ou ce qu'on appelle l'inclinaison ulnaire de poignée. Alors maintenant, on va parler du muscle de plan profond de la loge postérieure de l'avant-bras. Ce plan profond est constitué de quatre muscles. Ce sont le muscle long abducteur de pouce ou muscle abducteur pollicis longus, le muscle court extenseur de pouce, au muscle extenseur pollicis brevis, le muscle long extenseur du pouce, au muscle extenseur pollicis longus, et enfin le muscle extenseur propre de l'index, au muscle extenseur indicis proprius. Alors, on va commencer par le premier muscle de ce plan profond, c'est le muscle abducteur longus, ou muscle non abducteur de pouce. Alors, ce muscle a pour origine la face postérieure de la diaphyse unaire, qu'on voit ici indiqué par des flèches bleues, et aussi sur la face postérieure de la diaphyse radiale, à ce niveau, indiquée par des flèches vertes, et aussi sur la membrane interosseuse antibrachiale, à ce niveau-là. La membrane interosseuse qui occupe l'espace entre les deux os de l'avant-bras. Ce muscle a un corps musculaire qui est fusiforme, il a une direction oblique en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base du premier métacarpien qu'on voit ici indiqué par une flèche rouge. Alors sur ce dessin anatomique du muscle long abducteur du pouce, ce muscle est de la face dorsale de l'una, on voit ici, et de la face postérieure aussi du radius, et sur la membrane interosseuse qui remplit l'espace entre les deux os de l'avant-bras. Il a un corps musculaire fusiforme qui se dirige en bas. Et en dehors, il se termine par un tendon au niveau de la base du premier métacarpien. Lorsque ce muscle se contracte, il porte le premier métacarpien en dehors et en avant. Donc il permet l'abduction du pouce. Le muscle long abducteur du pouce est énervé par le nerf radial. Alors, comme son nom l'indique, ce muscle permet l'abduction de pouces. Le deuxième muscle de ce plan profond, c'est le muscle extenseur pollicis brivis ou court extenseur de pouce. Alors, ce muscle naît de la face postérieure du radius, indiqué ici par des flèches rouges. Et sur la membrane interosseuse, à ce niveau, indiqué par des flèches jaunes, il a un corps musculaire qui est fusiforme et oblique en bas et en dehors, et qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base dorsale de la première phalange de pouce, indiqué ici par une flèche verte. Alors, sur le dessin anatomique du muscle extenseur pollicis brevis, euh, ce muscle né de la face postérieure du radius, ce niveau, et sur aussi la membrane interosseuse antébrachiale, il a un corps musculaire qui est fusiforme et se dirige en bas et en dehors. Il se termine par un tendon au niveau de la base de P1 du pouce, de la première phalange du pouce. Ici, c'est P1. Ici, c'est P2. Euh, ce muscle est énervé par le nerf radial. Alors, euh, le court extenseur du pouce, il possède deux actions. Il est en premier lieu... Extenseur de la première phalange sur le premier métacarpien, et il porte aussi le premier métacarpien directement en dehors. Donc, il permet aussi l'abduction de pouce. Alors, le troisième muscle qu'on va étudier euh, de ce plan profond, c'est le muscle long extenseur du pouce ou extenseur pollicis longus. Ce muscle naît de la face euh, postérieure du lunat à ce niveau indiqué par des flèches euh, bleues et sur la membrane interosseuse antébrachiale. Il a un chef fusiforme oblique en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui se termine au niveau de la base dorsale de la deuxième phalange de pouce à ce niveau indiqué par une flèche verte Sur le dessin anatomique du muscle extenseur pollicis longus on voit que ce muscle naît de la face postérieure du luna et aussi sur la membrane interosseuse antibrachiale, on voit ici en jaune. Il a un corps musculaire fusiforme qui se dirige en bas et en dehors et se termine par un tendon au niveau de la face dorsale de la base de la deuxième phalange du pouce. Ce muscle est énervé aussi par le nerf radial. Ce muscle long extenseur de pouce permet l'extension de la deuxième phalange sur la première phalange de pouce. Alors le dernier muscle constituant le plan profond de la loge postérieure de l'avant-bras, c'est le muscle extenseur propre de l'index ou muscle extenseur indicis proprius. Alors, ce muscle euh, naît de la face postérieure de la diaphyse euh, unaire, donc à ce niveau, il sur aussi la membrane interosseuse. Il a un corps charnu qui est euh, fusiforme et vertical et qui se dirige en bas et en dehors il se termine par un tendon à ce niveau et qui va se fusionner avec le tendon de l'extenseur commun destiné à l'index. On va le voir sur le dessin anatomique. Donc Sur ce dessin anatomique du muscle extenseur propre de l'index, on voit qu'il qu naît de la face postérieure de l'UNA et aussi de la membrane interosseuse on voit ici en jaune et là un corps musculaire qui est fusiforme qui va se diriger en bas et en dehors et qui se prolonge par un tendon qui va se terminer au niveau de la base du de deuxième métacarpien après avoir fusionné avec le tendon deux muscles extenseurs communs des doigts qu'on voit ici. Donc, il va fusionner à ce niveau. Donc, euh, il faut donc savoir que l'index euh, possède deux tendons extenseurs. Le tendon extenseur propre et un tendon extenseur commun. Il est énervé par le nerf radial. Alors ce muscle permet l'extension de l'index.